Bonjour, dans cette vidéo je vais partager avec vous plein d'astuces, plein de conseils pour bien gérer l'humidité de vos pièces et surtout euh, pour prendre soin de vos guitares. En fait, si vous avez des guitares euh, acoustiques, donc ça peut être des guitares manouches, des guitares classiques, des guitares folk, et, et qui sont plutôt sensibles aux variations d'humidité, donc si vous avez des strates par exemple, des guitares solid body, euh, c'est des guitares qui sont moins sensibles à l'humidité, générale aux variations d'humidité mais sinon, si vous avez des guitares comme ça par exemple, c'est important de faire attention aux variations de taux d'humidité ça c'est quelque chose qui... donc vous allez observer ça si vous vivez euh, dans des pays où il y a un, un taux d'humidité qui change pas mal si vous habitez en France par exemple, vous n'aurez pas trop de soucis puisque l'humidité varie assez peu tout au long de l'année mais dans d'autres pays, moi par exemple, je suis au Québec, euh, donc l'hiver est particulièrement sec et peu humide, et en plus de ça, comme on chauffe beaucoup, l'air des pièces, l'air intérieur devient, de, devient vraiment sec, parce que le fait de chauffer l'air, ça le rend plus sec, ça baisse le taux d'humidité. Donc vous serez concerné par les propos de cette vidéo si, bah, peut-être que si vous mettez le chauffage à fond tout l'hiver, ça peut être peut-être, ou alors si vous vivez des, dans des pays où l'humidité change pas mal, ou si vous voyagez aussi, si vous partez quelques semaines dans un autre endroit avec votre guitare, ça peut être bien d'être un peu soucieux de, de ça, et de, de savoir comment, comment la guitare peut encaisser des variations d'humidité. Les impacts sur une guitare peuvent être assez euh, dévastateurs, euh, lorsque l'humidité change vraiment. Euh, moi, j'ai jamais eu de problème avec mes guitares, parce que j'ai toujours fait attention à ça, et puis j'ai certaines guitares qui dont je prends vraiment soin, donc euh, j'ai pas envie que ça m'arrive, mais j'ai vu beaucoup de personnes avoir des problèmes vraiment sérieux, donc des personnes avec des tables qui se fissuraient, avec des... Euh, le dos plutôt, qui se fissurait, euh, avec la table qui se gondolait, mais à un point où la guitare était plus du tout jouable, ou le manche aussi qui se pliait vraiment, donc des guitares complètement déformées, parce qu'elles ont été laissées soit dans une cave, soit à côté du chauffage pendant tout l'hiver, et que du coup, bon, c'est des guitares qui étaient, dans certains cas, plus du tout jouables. Donc c'est pas quelque chose que vous souhaitez, et ça peut être bien d'avoir quelques informations pour savoir comment gérer ça. La première des choses à faire, si ça vous intrigue un peu ce sujet, que vous pensez que vous êtes concerné, vous voulez prendre soin de vos guitares, c'est simplement d'acheter un appareil qui va vous donner le taux d'hygrométrie, de... hygrométri... donc le taux d'humidité dans l'air. Euh, là, on est à 40% de donc c'est le début de l'hiver, ça va commencer à baisser, ce qu'on vise en général comme chiffre, c'est euh, entre 40 et 60%, donc 50%, autour de 50% en fait, c'est là le bon taux d'humidité, en général, les espaces de travail des luthiers sont régulés en humidité et ils sont à 50%, si je ne me trompe pas. Euh, si ça va un peu au-dessus de 60%, c'est pas forcément très grave, si ça va en dessous de 40%, ou je dirais plutôt si ça descend en dessous de 25 par exemple, ça commence à, à être problématique et il faut éviter que votre guitare reste plusieurs semaines dans, avec un taux d'humidité qui est à 25% ou moins. Donc ça je dis que c'est la première des choses à faire parce qu'un hygromètre ça coûte vraiment pas cher, ça coûte peut-être 10, 20 euros, pas besoin de prendre un hygromètre extrêmement précis, et au moins vous aurez une idée de quel est le taux d'hygrométrie, et puis vous verrez s'il y a besoin de faire quelque chose ou pas si c'est lié peut-être aux déformations mystérieuses de vos guitares euh, ou pas. Et si ça se trouve, tout va très bien. L'humidité, elle reste autour de 40 pendant l'hiver, et qu'il n'y a besoin de rien faire. Si ça se trouve, ce n'est pas le cas. Si ça descend à 20-15 peut-être que là, il faut vous dire, il y a peut-être quelque chose à faire, c'est ri risqué pour mes guitares. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour rajouter de l'humidité dans l'air. Une des solutions, c'est euh, d'acheter ce, ce type de truc ce type de, qui, en fait, qui consiste à, à glisser ça dans la guitare, dans la caisse de résonance de la guitare et à l'intérieur en fait vous avez une éponge, une petite éponge qui là est très sèche mais que vous, vous humidifiez et puis vous faites ça tous les jours ou tous les deux jours et au bout de un ou deux jours ben, l'éponge elle va redescendre être très sèche à nouveau et il faut changer l'eau. Donc ça tous les deux jours à peu près, il faut changer l'eau. Enfin il faut réhumidifier ré l'éponge et la remettre ici dans la guitare. Et il faut que votre guitare elle soit dans une dans une case, dans une caisse, dans, dans une dans un étui qui soit hermétiquement fermé parce que sinon bah, l'humidité elle va partir de partout. Il faut qu'elle soit fermée dans la voilà donc. Ça, c'est la première solution. Ça, se doit coûter peut-être 15 euros, quelque chose comme ça, 10-15 euros. Ça coûte vraiment pas très cher. Ça, c'est si vous avez une seule guitare et que vous avez, et que la plupart du temps, cette guitare, elle reste dans sa boîte. Euh, ça fonctionne très bien, ça. Mais peut-être que vous avez plus de guitares. il y a d'autres possibilités. Moi, j'ai commencé avec ça au début pour cette guitare, mais après, j'ai eu d'autres guitares et et je me suis dit que je n'allais pas euh, tous les jours ou tous les deux jours changer euh, trois euh, petites éponges dans les housses de ma guitare pendant trois mois tout l'hiver, parce qu'au Québec, l'hiver est un peu long. Donc j'ai cherché une autre solution, et j'ai essayé le plus possible de voir toutes les possibilités, et puis en particulier celles qui n'étaient pas très chères. Euh, et l'option pour laquelle j'ai opté, qui pour l'instant fonctionne très bien, c'est que j'ai un humidificateur, donc c'est un boîtier, euh, un boîtier avec un système de ventilation qui, en gros, humidifie l'air, tout simplement, ça envoie de l'air humide dans la pièce où je suis, et donc ça, il faut que je change tous les jours le, le gros réservoir d'eau, donc c'est la seule contrainte qu'il y a, et je peux voir directement sur mon hygromètre comment ça, comment ça évolue, comment ça fluctue. Euh, ce qui est vraiment pratique, c'est qu'en fait, j'ai toutes mes guitares qui sont dans ma pièce, qui n'est pas très grande, si vous avez une pièce immense à humidifier, que vous chauffez beaucoup et qu'il faut l'humidifier ben ça va prendre beaucoup de puissance et ça va ça va demander beaucoup de puissance ça va être un peu compliqué donc il vaut mieux trouver une petite pièce euh, un placard ça peut être ou ça peut être une pièce euh, la pièce dans laquelle je suis elle doit faire je sais pas moi 7 mètres carrés 8 mètres carrés peut-être un peu plus donc elle n'est pas très grande c'est une petite chambre euh, et ça fonctionne très bien le humidificateur que j'ai acheté, je l'ai acheté d'occasion dans une friperie et il m'a coûté 3 euros à peu près. Mais neuf, ça doit coûter 20, 30 euros maximum, c'est un procédé qui est extrêmement simple. C'est vraiment, vraiment pas compliqué comme technologie, donc vous en trouverez vraiment pas cher d'occasion, ça, ça coûte rien du tout. Et donc, je surveille mon taux d'humidité dans la pièce, et comme ça je suis sûr que mes guitares sont en bonne santé. Voilà pour ces informations, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de donner des informations qui sont un peu complémentaires à ce qu'on trouve déjà comme informations en, en, euh, sur Youtube, euh, dans le monde francophone. Euh, C'est plutôt des vidéos de, de guitaristes classiques d'ailleurs qui donnent ces conseils, parce que je pense que ce sont des guitares qui sont un peu sensibles aux, aux variations d'humidité. Voilà, j'espère que c'était des conseils suffisamment pragmatiques, et puis aussi qui ne nécessitent, nécessitent pas des centaines d'euros d'investissement si vous voulez. Euh, si vous voulez prendre soin de l'humidité de votre pièce, à bientôt dans un prochain tuto. Abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez la vidéo.